Salut les amis, c'est Tourop et bienvenue sur Creative Wargame. C'est un plaisir de vous retrouver devant la caméra. Ça faisait un moment que vous ne m'aviez pas vu sur une vidéo. Je suis de retour et je suis de retour pour un tout nouveau format qui est le format présentation de liste. Ça fait un petit moment que j'avais vraiment envie de bosser là-dessus et de vous le proposer. Vous allez donc découvrir pour premier, premier opus, premier épisode de ce, de ce format vidéo présentation de liste, vous allez découvrir une liste culte Gen Stealer. Évidemment. Ce format-là, il y a sans doute des pistes d'amélioration à avoir. Je vous invite à le mettre dans les commentaires si vous avez des idées de ce qu'on peut améliorer, etc. Et surtout, si le format vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse d'autres sur d'autres armées, eh bien, tambourinez-moi de pouces bleus cette vidéo, partagez-la, diffusez-la. Voilà, c'est vraiment l'idée, vraiment savoir si euh, la communauté créative Wargame euh, bah, kiffe ce type, de, ce type de contenu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas et je vous propose qu'on attaque immédiatement avec la liste culte. Steeler en 2000 points, Twist, Elix. Avant de commencer le détail de cette liste, j'aimerais vous parler de manière un petit peu plus générale sur le du codex Sealer, hein, qui est sorti relativement récemment, euh, qui était un codex attendu, mais sur une faction qui est quand même euh, on va dire qu'il y a une aura relativement petite dans, dans l'univers des joueurs parce que c'est une armée qui est euh, chère, vraiment, qui est, qui est chère à mettre en œuvre, qui demande beaucoup de figurines et des figurines qui sont chères. Donc, euh, bah, au final, on n'a vraiment pas tant de joueurs Kuljensiler euh, que ça. On a beaucoup plus de joueurs tyrannides qui vont de temps en temps chercher des alliances et clairement, euh, le, le codex peut le faire. Et elle euh, a été fait hein, puisque d'ailleurs, au classement du Las Vegas Open, on a une liste tyrannide Stealer qui est arrivée dans le top 8. Donc là, c'est vraiment intéressant et avec vraiment une particule Gensealer assez, assez conséquente. Vous retrouvez d'ailleurs la liste sur euh, un de nos articles sur le site www.creativewargame.fr. Hein. On a reposté la liste, je ne vais pas vous la, la, la, la redétailler ici. Euh, mais concernant le codex culte en lui-même, ce n'est clairement pas un codex top méta, euh, on va se le dire. Ce n'est pas un codex… si vous allez sur un tournoi solo euh, difficile, si vous, si vous rencontrez des bons joueurs avec des listes méta difficiles de, de s'octroyer un podium ou d'être au top de, de ce genre de compétition. En revanche, sur du tournoi par équipe, c'est un codex qui à mon sens a un vrai rôle d'attaquant euh, avec des cibles bien définies, sur des gameplays bien définis, il pourra faire très mal. C'est un codex qui euh, dans le jeu d'équipe va se jouer de la même manière qu'il se joue sur table, c'est-à-dire de manière chirurgicale, précise avec euh, tous les tricks que ça implique, avec le jeu sur les réserves et sur le scoring. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un codex qui est tricksy à jouer vraiment. Il euh, y a pas mal de ressources et surtout, bah, on, a, on a des unités qui font euh, très mal, mais sur des cibles bien définies, on a des unités euh, qui ont parfois un peu trop d'aléatoire sur les charges, sur les sauvegardes, sur l'aspect tanking, etc. Donc, c'est un codex qui n'est pas évident à jouer, mais qui à mon sens est très très plaisant à, à mettre en œuvre sur une table de jeu parce qu'on va vraiment prendre euh, du kiff à réfléchir justement sur nos stratégies, sur comment on construit notre liste, sur quelles unités, dans quelle optique elles interviennent dans la liste, donc ça c'est très intéressant. Et c'est aussi l'objet de ce format, euh, présentation de liste. Donc, euh, maintenant que je vous ai un petit peu dégrossi euh, à mon sens le, la vue du codex et je vous ai d'ailleurs fait une review en live du codex Fugent Sealer, euh, je vous propose qu'on parle euh, de la liste. Alors, j'ai fait plusieurs listes. Au début, j'étais parti sur une liste prince des pauvres avec notamment une mécanique autour de l'un à 5 via une relique qui est euh, euh, la relique du saint Anne d'Arc quelque chose comme ça. Mais c'est une relique qui permet d'avoir une à 5 en bulle autour d'un patron. Donc, sur un, un patriarche ou un Primus, c'est plutôt intéressant et ça permet de rajouter un aspect tanking. Euh, je suis parti euh, plus sur euh, les Gen Stealer qui est une très bonne unité du codex à mon sens et qui vraiment euh, profite de, du buff Twist Helix. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur de Twist Helix. Donc, euh, Twist Elix, pour rappel, c'est plus en force, plus en mouvement. Donc, ça, c'est très très cool. Euh, on a un stratagème qui est fait pour les aberrants. On a euh, une relique qui est fait pour le patriarche. Et, euh, et, euh, et globalement, euh, globalement, voilà, pour vous dessiner le tableau. Ce qu'on va retrouver dans l'armée que je vous propose aujourd'hui en Twist Elix à 2000 points. Hein, L'idée, c'est de proposer comme une liste compétitive. C'est peut-être pas la liste la plus compétitive ou celle qui, qui va, euh, que vous allez voir tourner euh, en compétition, mais à mon sens, c'est une liste qui est optimisée et qui peut faire très mal sur la table de jeu. On va avoir euh, la trinité des QG, le Patriarche, le Primus et le, et le, et le Magus évidemment. Avec un patriarche qui aura euh, le trait de seigneur de guerre qui lui donne le plus d'un damage en attaque et la relique qui lui permet de bénéficier des élixirs de l'alchimiste. Ce qui fait que ce gars-là euh, tape au corps à corps assez bien. Attention, le patriarche est vraiment pas une brute sans nom au corps à corps. Méfiez-vous, vous pouvez vous prendre des vieux revers de bâton. Euh, donc moi, en ce qui me concerne au niveau des bonus... Euh, via euh, l'élixir du premier spécimen. Euh, je lui ai mis le Phil no à 5 et euh, les touches qui explosent sur du 6. Voilà, ça permet de stabiliser statistiquement les 6 touches. On n'est jamais à l'abri avec un patriarche de faire sur ces 6 touches 1, 2, voire 3 As. Ça, c'est déjà arrivé. Et c'est très désagréable parce que du coup, on, on se retrouve à, à, à exposer une figurine qui, qui n'est pas ultra non plus tank. Euh, 6 PV, 1 vue à 4, Phil no à, à 5 et qui peut mourir. Et c'est assez embêtant. Donc, euh, donc voilà pour, pour cette figurine-là. Euh, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle jette deux pouvoirs psy. Je lui ai mis que des pouvoirs de buff, à savoir l'advance ses charges et à savoir le plus une attaque. Donc voilà, c'est vraiment un, un buffer. Je lui ai payé aussi son familier parce que je pense que le, le, le sort du plus une attaque, il y a un moment où il va être indispensable et il faut être en mesure de le, de le passer sereinement. Et bah, ça nous permet d'économiser un point de com en utilisant un familier. Donc 10 points, le point de com, j'achète. Euh, voilà pour ça. Ensuite, on a le Primus, le Primus qui a la, la, la bonification de planification méticuleuse euh, qui va permettre, bah, dans la partie une fois, de, de, de jeter deux fois le, euh, la full reroll des, des touches, euh, le, pardon, le reroll des 1 à la blesse et euh, de le faire sur une unité qui n'est pas corps. Donc, ça, ça va, une mécanique avec les Steelers dont je vous parlerai un petit peu après. Euh, voilà. Et ensuite, on a le Magus qui lui, va avoir la relique de l'orbe, euh, qui va lui permettre d'avoir plus 1 pour jeter des malédictions et de toute façon, il est équipé de malédictions, qui va lui permettre d'avoir plus 1 pour dispel et qui en plus va pouvoir dispel sur toute la table. Donc ça, c'est très intéressant comme mécanique pour contrer les, les armées psychiques. Euh, lui, pour le coup, il a deux sorts qui sont des, vraiment des debuffs sur l'adversaire. Le premier qui met le, le moins 1 hit et le fight last. Et le deuxième qui est le moins 1 à la touche et potentiellement selon le jet du, du sort, euh, moins 1 au commandement et moins 1 en test d'attrition. Donc euh, voilà. Euh, voilà pour ça. Euh, voilà pour les QG. Euh, ils sont indispensables, on va dire, sur la première partie euh, de la game. Euh, ils le sont beaucoup moins euh, sur les, les derniers tours. Euh, puisque le, à mon sens, le, le codex, l'armée qgen Sealer, il faut être conscient quand vous jouez QG Sealer que vous allez mourir sur la table vous êtes fait pour, pour, pour décéder, voilà. Euh, il faut être honnête, il faut pas avoir peur de sacrifier ses unités, il faut pas avoir peur de finir en lambeaux, vous pouvez finir avec trois figurines sur la table et gagner la partie et c'est bien souvent ce qui va se passer avec le cul de Ensuite, on va avoir six troupes dans ce bataillon, parce que d'ailleurs je n'ai pas jusqu'ici précisé que c'était un bataillon, on va avoir un pack de 15 acolytes avec six foreuses, un pack de 10 acolytes avec quatre foreuses, un pack de 20 néophytes, avec 4 canons sismiques et enfin 3 packs de 5 acolytes avec 5 acolytes. Voilà, alors ni plus ni moins. Clairement, on a des packs qui sont… les packs avec foreuse, notamment le pack de 15 qui va bénéficier d'un avantage qui est le 3D6 à la charge, euh, qui est là pour vraiment faire très très mal T2 ou T3, ça dépend. Et on a euh, un pack qui est un, un petit peu plus là en couteau suisse qui est le pack de 10, mais qui est aussi là pour faire mal. Le pack de Néophyte qui est vraiment là pour faire du map control, même si elle est 4 canons sismiques, euh, c'est plus un, une unité qui est faite pour… Euh, puisqu'elle a l'amélioration la, qui va lui permettre d'arriver à 3 pouces de l'ennemi. Bah, c'est vraiment une unité qui est là pour euh, nuller le scoring de l'adversaire sur un tour. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je lui, je lui donne le bonus de l'alchimiste. Hein. Sur l'alchimiste, j'ai payé euh, l'amélioration pour euh, pouvoir donner euh, un coup de piqûre en avant-game. Et ce coup de piqûre, je le donne au néophytes et ils ont un finopain à 5 parce que c'est une unité qui va nuler le scoring de l'adversaire. Et si en plus on arrive à tenir pendant un petit ou un demi-tour de plus, c'est ça de prix sur le scoring. Enfin, les trois packs de 5 qui sont vraiment là pour faire euh, les secondaires. Les secondaires, quart de table, euh, les secondaires euh, au niveau des actions, le re retrieve, euh, ré récupérer les données de Nashmound, ou encore euh, aller dans la zone adverse, hein, le, le briseur de ligne, euh, ou encore euh, toutes les petites mécaniques de jeu qui vont tourner autour des actions sur les, euh, les, les nouveaux scénarios du chapter approved, poser des bombes, faire ce genre de trucs. Donc voilà, vraiment, c'est des unités qui sont sacrifiables, ça coûte 45 points, mais elles font du scoring. Très honnêtement, j'aurais pu mettre plus de 6 troupes dans, dans ce détachement, j'aurais encore accentué l'aspect euh, unité de 5 acolytes pour vraiment euh, option, pour vraiment partir sur l'option scoring. Puisque c'est là tout l'objet de cette liste, elle est là pour scorer. Elle va mourir, c'est sûr. Elle va péter des trucs, c'est sûr. Elle ne pétera pas tout l'adversaire, c'est sûr. Mais par contre, elle va rentrer beaucoup de points de secondaire et euh, on l'espère beaucoup de points de primaire en début de partie. Cette armée a vocation à, à scorer très rapidement T1, T2, T3. T4, un peu moins. T5, euh... ah, c'est chaud, euh, mais c'est ça l'idée. Ensuite, on va retrouver deux personnages d'élite, le Nexus qui à mon sens est un indispensable de ce codex. Le Nexus parce qu'il euh, va vous permettre de mettre un token, euh, mettre un token euh, marqueur feu croisé sur une unité. Alors, ce n'est pas pour avoir le bonus sur l'unité, mais c'est surtout pour avoir le stratagème qui va vous permettre d'enlever l'Overwatch. Ça, c'est indispensable d'enlever l'Overwatch ou alors de caler un fightlast. Mais enlever l'Overwatch quand vous chargez avec un pack de 15 acolytes, il faut enlever l'Overwatch parce que même, euh, même 10 mecs en tir rapide peuvent vous enlever 3, 4, 5 acolytes. Ça peut être très très agaçant. Donc, euh, le Nexus indispensable, je lui paye sa relique qui est euh, le, crâne, euh, le crâne, on va l'appeler le crâne, j'ai plus le nom exact en tête, mais le crâne qui va nous permettre de regagner des points de com et de faire une planification euh, magistrale, je ne sais plus trop quoi c'est quoi, quoi le terme, mais c'est le fait d'envoyer de, l'aura d'un mec à travers la map, de le faire deux fois. Ça, c'est plus anecdotique, c'est vraiment plus d'intérêt c'est de récupérer du point de com sur du 5+. Deuxième personnage, c'est l'alchimiste. Lui, je lui ai payé le fait de pouvoir bah, buffer en pré-game et comme je vous l'expliquais, il buffe les néophytes et très rapidement, ce gars-là, il va être là pour buffer les aberrants. Les aberrants qui sont mon choix d'élite, hein, qui sont un pack de, de 8 aberrants euh, qui vont être là vraiment en, en tant qu'unité de late game. C'est ce qui manque à l'armée, euh, une unité qui permet d'avoir un petit souffle de vie encore sur la fin de partie, tour 4, tour 5 et de proposer des menaces si l'adversaire avance trop rapidement. Euh, cette unité-là est là pour ça. Enfin, on retrouve trois packs de Jens Sealer. C'est une excellente unité, hein, le pack de Jens Sealer parce qu'il est complètement indépendant de sa manière d'opérer. Il est très rapide, il advance ses charges, il touche à 2+. Le pack de 10 balance 40 attaques. Avec le sort qui va bien, on balance 50 attaques. En Twist Elix, il est très fort parce qu'il a le plus 1 en move, donc il bouge de 9 et il va taper à plus 1 en force, donc il tape à force 5, ce qui est vraiment très très cool pour passer des paliers. Euh, donc, c'est une très bonne unité. Il y a un paquet qui a l'adaptation qui va lui permettre de faire un, un petit move une fois qu'il va sortir de ses marqueurs, ce qui va nous donner une très très grosse aura de charge DLT1 et les deux autres paquets qui seront embarqués dans les Goliath puisque j'ai payé deux transports Goliath à mon armée. Globalement, on a fait le tour de cette armée. On va passer un petit peu sur la table. Je vais vous expliquer deux, trois trucs sur comment elle fonctionne. Voilà, encore une fois, j'espère que ce format vous plaît les amis. N'hésitez pas à claquer le pouce bleu qui fait plaisir. Allez, on passe à la suite alors, pour cette liste, voilà ce que je préconise de mettre en frappe en profondeur. Après, évidemment, euh, tout est ajustable selon euh, les matchs. Il faut, faut bien le garder à l'esprit. Mais dans l'idée, dans la construction de liste, l'idée d'avoir les 6 troupes en frappe en profondeur. Euh, pour la simple et bonne raison qu'on va avoir ce pack-là qui va faire sa frappe en profondeur et qui va charger à 3d6. Et je vous rappelle qu'on a une charge à 8 avec le q Stealer de base, quand on arrive donc, euh, donc celui-là est quand même euh, assez, assez fiable à la charge avec 3d6 et éventuellement une relance ensuite on va avoir ce pack là, le gros pack de vin qui bénéficie de, du Finopena A5 de base grâce au Biophagus et son amélioration euh, lui ce qui est cool c'est qu'il a l'amélioration qui va lui permettre d'arriver à plus de 3 pouces de l'adversaire et donc envoyer une jolie salve de tir et puis surtout bien bien verrouiller la map en termes de scoring et de positionnement d'objectif donc lui aussi indispensable d'être en FEP après le pack de 10 euh, là il y a peut-être plus débat sur le pack de 10 mais globalement euh, sur une table euh, sur une table et avec ce que ce qui va être positionné au déploiement, ils peuvent être des cibles euh, très faciles à abattre pour euh, une armée de tir qui a un petit peu de tir sans ligne de vue ou autre, donc euh, pour eux à mon sens c'est la frappe en profondeur euh, l'idée c'est quand même d'arriver de réussir à charger alors on est sur une charge à 8 rerolls il n'y a pas de bonus complémentaire puisque j'ai pas d'icône e ward euh, donc euh, pas moyen de passer la charge à 7 C'est aussi euh, ça peut être une question d'amélioration sur la liste à voir si si un QG ça, si un QG vaut vraiment le coup d'être enlevé pour mettre l'Icon like Ward, en tout état de cause, euh, eux peuvent aussi quand même faire du scoring. Parce que je vous rappelle, hein, que, comme j'ai dit au début, la liste est quand même faite pour scorer. Et évidemment, les trois packs de 5 qui sont là pour prendre des cartes de table, qui sont là pour faire des données de Nakmund, euh, qui sont là pour faire euh, éventuellement des briseurs de ligne, tout ce qui consiste à faire des actions... Pour pas cher, c'est des packs qui coûtent 45 points et en Twist Helix, ça balance quand même des attaques à force 5 pa 1, 10 par pack, c'est pas déconnant. Et avec les 5 petites attaques de couteau en plus. Donc euh, donc voilà, ça c'est ce que je préconise de base en frappe en profondeur sur cette liste-là et on va aborder ce qui va être euh, mis au déploiement et dans quel euh, dans quel objectif. Ensuite, eh bien, on parle de ce qui est sur table sur cette liste. Hein. L'idée, encore une fois, est d'avoir quand même quelque chose d'assez costaud et de présenter une menace pour l'adversaire ainsi que bah, commencer à scorer dès le début du T1 et préparer aussi les primaires du T2. Donc pour ce faire, il y a évidemment les squads de 9 aberrants. Euh, les squads de 9 aberrants, eux, ils ont évidemment le stratagème qui va leur permettre de passer la physiologie transhumaine. Euh, bien que euh, pas forcément.. Euh, indispensable, indispensable, puisqu'en Twist Elix, on a déjà euh, le fait de ne pas être blessé sur du 2, hein, on est blessé que sur du 3+. Plus. Euh, reste que euh, et, et dès le T1, ils vont pouvoir bénéficier, donc si j'ai le T1, euh, l'alchimiste va pouvoir faire une petite piqûre et leur passer le Finopane à 5 hein, puisque c'est bien ça qu'il faut aller chercher sur les aberrants, à mon sens, du moins dans cette liste-là. Et, euh, et surtout, bah, ça nous fait un très joli euh, bloc défensif pour protéger nos 5 personnages. Je rappelle aussi qu'il y a un, un stratagème qui, qui paraît indispensable hein, dans le jeu QGN Sealer, c'est le fait de ne pas être ciblable si euh, l'adversaire est à plus de 12 pouces. On peut assez aisément se dire qu'au euh, T1, l'adversaire est à plus de 12 pouces. Donc euh, globalement, euh, les aberrants qui sont sur table dès le T1, euh, qui ne sont pas embarqués dans des véhicules, pas, pas embarqués dans un véhicule, pas obligatoirement du moins et euh, surtout bah, le principe c'est de euh, très rapidement les buffer en défensif puisque les aberrants dans cette liste ont vraiment vocation à être une unité de late game ou euh, une unité un petit peu plus défensive euh, et non pas une unité agressive comme le sont le reste de ses camarades donc évidemment les 5 personnages comme je vous l'ai dit euh, pour moi ils n'ont pas vocation à ne pas être sur table euh, déjà les Psychers, parce que leurs sorts ont une bonne portée et, euh, et puis bah, ils donnent des bonus un petit peu... Euh... Euh, des bonus passifs sur la table donc c'est cool euh, l'alchimiste aussi indispensable d'être sur la table pour pouvoir commencer à appliquer les aberrants le nexus tout pareil et le primus il y a lui on peut se dire alors je pense que lui c'est une erreur de se dire euh, je vais le faire arriver avec euh, une unité pour pouvoir filer une aura de reroll des as à, à la touche euh, quand unité va taper euh, parce qu'à mon sens euh, il a tout intérêt à, à donner ses petits ordres euh, depuis son coin de table Surtout avec la petite combo Avec le Nexus qui, qui permet de, de refiler les ordres Et, euh, et surtout l'amélioration Planificateur méticuleux Qui va nous permettre de donner l'ordre aux stealer Une fois dans la partie Alors c'est d'ailleurs ça dont on va parler hein, Les stylers euh, bah Justement ce qui est cool dans ce nouveau codex C'est que les stealer peuvent embarquer dans les, dans les transports Donc pour moi bah, c'est simple C'est hein. simple euh, deux packs de Steelers embarqués dans, dans un transport et un dernier pack de Steelers qui est celui euh, qui a l'amélioration, euh, il du dessous, qui nous permet bah, de sortir d'un blip, de faire un mouvement. Donc les Steelers ont un mouvement de 8 et avec, euh, le, et avec bah, le, le, le Twist Elix, ils ont un mouvement de 9 du coup, donc c'est très cool. Euh, et après, ils vont pouvoir réenquiller mouvement, advance et charge. Donc c'est un pack qui a la possibilité euh, d'agresser dès le T1 vraiment... Euh, assez aisément, puisqu'on va avoir un move de 9, puis un deuxième move de 9, donc ça fait 18 pouces, plus une advance, et pour un point de com, on la passe à 6 auto donc ça fait, ça, fait, euh, bah ça fait 18 et 6, ça fait 24 pouces de menace, plus la charge. Donc, dès le T1, on peut aller agresser l'adversaire. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir agresser l'adversaire, péter un truc, péter un cordon ou quoi, qui pourrait protéger pour le T2 et l'arrivée de nos réserves, notamment notre pack, on, on l'a vu tout à l'heure, qui arrive à charge 3 des 6 euh, Eux vont pouvoir arriver, taper et euh, repartir dans les ombres euh, grâce à un stratagème. Donc, c'est plutôt cool. Alors, c'est vrai que quand on en parle, il y a beaucoup d'utilisations de stratagèmes. Mais malgré tout, euh, je me suis concentré à faire cette liste pour ne pas être trop dépendant de stratagèmes. Donc, il y a les aberrants qui ont besoin d'être inciblables. Euh, et après, euh, bah, globalement, les packs sont quand même assez, assez autonomes et ne pas, sont pas gros, gros consommateurs de... De PC. Donc voilà pour ce qui est sur table, je vous propose d'ailleurs bah, qu'on passe immédiatement sur table et qu'on voit un petit peu euh, comment va fonctionner tout ça euh, de manière, on va dire, on pourrait dire de manière géométrique sur la table de jeu. Allez, je vous ai mis une petite table de jeu assez basique sur, euh, en place. Euh, je rappelle euh, dans, la, dans la description, hein, vous avez les liens pour les décors My Scenario qui proposent des layouts euh, WTC qui sont vraiment très très bien si vous voulez faire des parties équilibrées, si vous voulez vraiment pouvoir mettre en place des tables qui soient, bah, qui soient stables, équilibrées et qui vous permettent de, de, de vous éclater en termes de, de, de gameplay, de stratégie. C'est vraiment beaucoup plus cool d'avoir une, une table, on va dire standardisée et assez fixe. C'est vraiment très appréciable. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ça sur My Scenario. Euh, globalement, donc euh, comme je vous le disais, un peu de géométrie sur ce qui est en table et ce qui est en réserve donc bah, ce qui est sur table, je vous l'ai présenté juste avant et euh, ce que je vous propose, bah, c'est un déploiement comme celui-ci alors je vous ai passé l'étape des blips, hein, puisqu'évidemment on pose des blips et ensuite on révèle ce qu'on va faire euh, mais voilà, alors euh, bah, le bloc défensif, je vous en ai parlé Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie du décor Pour que vous puissiez voir un petit peu l'idée euh, bah, L'idée tout simplement, c'est de protéger les persos hein, Les rendre inciblables avec les aberrants Et rendre les aberrants inciblables euh, via stratagème Ça c'est en l'occurrence si l'adversaire a des tirs sans ligne de vue hein. S'il n'a pas de tirs sans ligne de vue, pas besoin de, de trop, trop se casser la tête non plus On fera surtout attention à... Aux adversaires qui ont de la mobilité, alors là il n'y a pas d'adversaire évidemment, mais on va dire un adversaire qui a un avion, eh bien, euh, pourrait, dès le T1, se retrouver dans cette configuration, c'est-à-dire survoler euh, toute la ligne et passer derrière les aberrants, et se retrouver avec des personnages importants, le Nexus, le Magus, voire même le Primus, en personnages les plus proches. Là, c'est embêtant. Okay Donc, il faut, faut bien prendre en compte, éventuellement, si votre adversaire a soit la capacité, bah, comme euh, c'est le cas à un avion, alors là, je vous ai pris un... Là, je vous ai pris un... Je ne me rappelle même plus du nom des avions, tellement ça fait longtemps qu'on ne les joue plus, cela. -là. Euh, là, je vous ai pris un avion Space Marine basique. Euh, évidemment, on pense plus aux avions... Euh... Que ce soit orc ou que ce soit culte mécanicus, euh, donc euh, si votre adversaire a la capacité de faire ça, et même pas forcément des avions, il peut avoir des unités qui peuvent le faire aussi via des sorts, des doubles moves, etc. Euh, on essaiera de plus cloisonner, d'accord, de faire vraiment un cercle autour pour bien bien protéger euh, nos personnages qui ont leur importance sur euh, le début de game et le milieu de game, ok. Ça c'est indispensable. Euh, donc on fera bien attention, on fera aussi bien attention aux unités adverses qui ont le potentiel de nous charger très vite, et il y en a bah, euh, alors en match miroir avec des stealers qui peuvent nous sauter au visage, mais il y a d'autres unités qui ont la capacité de charger très très vite on fera très attention à ça et on s'assurera aussi de ne pas être chargeable, alors il faut évaluer toujours un petit peu en termes de géométrie ce que notre adversaire est capable de faire en termes de mouvement. mais euh, si notre adversaire est capable euh, de charger et de venir jusqu'ici, euh, attention d'accord, donc on, on essaiera de, de, de vraiment Cloisonner un petit peu plus nos personnages Donc ça tout va dépendre comme d'habitude De ce que propose l'adversaire Ensuite bah, tout le long de la partie Ce bloc là euh, Selon si on a besoin d'avoir les personnages plus au centre bah, On va avancer en bloc fermé euh, Si on a le temps euh, il faut tarder à envoyer ce pack là. A mon sens, il faut tarder à l'envoyer parce que pour moi les aberrants sont vraiment une unité de late game, c'est-à-dire fin de partie, qui va nous permettre d'avoir encore un peu de ressources. Euh, le euh, Pas Patriarche, il est quand même assez violent encore à corps. On a, on a, on a d'ailleurs sur lui on a des sorts qui sont assez indispensables, offensifs. On a le Magus aussi qui est très important. Le next, euh, tous ces personnages-là sont importants. L'alchimiste un petit peu moins, une fois qu'il aura buffé les aberrants, il aura fait son taf. Mais, euh, mais voilà, donc on va avancer ce bloc assez lentement, ne pas se précipiter. Euh, ensuite euh, comme je vous ai dit alors là j'ai pris un déploiement en diagonale ou en quart de table comme vous voulez Eh bien euh, l'idée avec cette liste c'est d'aller chercher les quarts de table et euh, notamment les, les relever les datas des Nakmund euh, Donc on va avoir l'objectif est d'aller de, de, de, chercher la map hein, vraiment euh, donc ce qu'on va faire, bah, dès le tour 1, on va pouvoir euh, aller chercher des cartes de table avec ces châssis-là qui sont d'excellents transports. Donc dès le tour 1, on pourra faire advance le châssis, essayer d'aller gagner des, des lignes de bloquants euh, pour se protéger un maximum. Euh, voilà. Après, il euh, y a d'autres options hein, qui s'offrent qui, qui à nous. Euh, notamment si notre adversaire a déjà bien avancé sur la map, on peut s'attenter à peut-être des charges dès le T1. Pourquoi pas. Alors, petit trick intéressant. Qui n'est pas vraiment un trick d'ailleurs, hein, qui est plus une mécanique assez basique, mais, euh, mais toujours bien de le rappeler pour, pour notamment anticiper sa géométrie, son positionnement de jeu. C'est évidemment le transport avec des unités qui advancent ses charges à l'intérieur. C'est très très fort hein, comme mécanique, on ne va pas se mentir. Euh, D'où euh, l'intérêt de, de, de jouer du Gen Sealer et de jouer du Goliath. Alors, je vous rappelle tout simplement que eh ben, l'unité de Gen Sealer, elle advance ses charges, et surtout ben, quand, elle, quand elle débarque d'un véhicule, elle débarque à trois pas. Donc je vais pouvoir en gros débarquer à 3 pouces. Hein, vraiment, poser toute mon unité ici dans les 3 pouces du châssis. Ensuite, je vais pouvoir bouger. Les Gen Sealers bougeant de 9 pouces, plus 1 grâce à Twisted ça fait 9, plus 1 des 6 pour l'advance. Mais là, comme on est gourmand, on va utiliser un point de com et on va avancer automatiquement de 6. Ça veut dire que je vais bouger de 15 pouces. C'est-à-dire que je vais bouger de 15 pouces plus les 3 pouces de mon véhicule. Ça veut dire que concrètement, j'ai une projection de 18 pouces par rapport à la coque de mon véhicule, ce qui est énorme. 18 pouces de mouvement, plus les deux D6 de charge, ça va me permettre vraiment d'aller chercher euh, à peu près tout ce que je veux sur la table. Euh, donc, c'est vraiment vraiment très très stable en termes de mouvement. Euh, le fait de fiabiliser son advance avec le D6, c'est vraiment très cool. Et, euh, et puis, bah, comme je fais ça aussi à la phase de mouvement, pourquoi pas rajouter le plus une attaque sur l'unité, hein, ce qui me permettrait de balancer sur un pack de 10, 50 attaques. Et après, bah, envoyer mes 50 pruneaux qui vont toucher à deux. Et euh, bah, force 5, donc bah, sur du… Euh, sur du, du Terminator basique, je vais blesser à 3 ou sur d'autres types d'unités, je vais blesser à, à 4, voire à 5. Mais du coup, c'est vraiment très, très intéressant en termes de projection. Voilà pour la petite, la petite mécanique des Steelers. Ça fait quand même une, une aura de menace qui est, assez, assez, euh, qui est non négligeable. Après, toute proportion gardée, c'est des Steelers. Hein, c'est 40 attaques de force 5, pa 3, euh, damage 1. Donc, ça ne tue pas tout et n'importe quoi. Et enfin, ce pack-là euh, qui lui... Euh, Très Clairement, quand il sort de ses il va pouvoir advance. Donc, si on a le T1, bah moi ce pack là il est vraiment fait pour agresser, hein, pour aller bloquer des trucs, pour empêcher des tirs, pour aller charger ce qui a besoin d'être chargé ou tuer des menaces qui sont en mesure de tuer. Encore une fois, bah, c'est 40 attaques. On leur passe le petit sort qui va bien, ça fait 50 attaques. 50 attaques de force 5 PA-3, ça fait quand même 100 petits dégâts. Euh, bien garder la notion de trade, hein, ne pas sacrifier euh, ce pack-là sur un cordon de 5, euh, de 5 pauvres types. C'est quand même dommage. Euh, si c'est vraiment indispensable pour le T2, etc., on va essayer de, de capitaliser, de charger, de faire des multi multicharges, etc. Mais euh, toujours garder la notion de trade qui est assez intéressante. De Bien les trades, c'est une unité qui vaut 150 points avec sa petite amélioration, donc bien faire attention. Si on n'a pas le T1, bah pourquoi pas les débarquer et venir euh, juste occuper le, le centre de table. Il y a souvent des bloquants, des décors en centre de table, donc on vient les cacher pour anticiper le T2. Donc euh, voilà ce que je préconise en termes de, de déploiement de mouvement T1. Et après l'idée, alors euh, si on a viré ce qu'il fallait virer avec eux au T1 et qu'on est reparti dans les ombres, c'est vraiment caviar. Et au T2, on va pouvoir faire arriver le pack qui charge à 3 des 6 euh, le faire arriver, bah, notamment, il, sera plus, euh, il arrivera plus centre de table. Hein, donc, si on a un gros bloquant comme ça au milieu, il arrivera plus ici ou il arrivera plus ici. Le buffer avec le patriarche pour lui passer le plus une attaque et ensuite faire la charge euh, qui va bien. Donc, ça, ça c'est très, très cool. Et, euh, et après, euh, on a de, de la ressource encore. Hein, on a un pack de 10 avec les foreuses, on a les packs de Stealers, euh, on a les aberrants. Euh, donc, voilà. Voilà comment fonctionne la liste, l'idée aussi est de scorer, hein. c'est bien bien bien le principe de cette là, c'est de scorer, de ramener maximum de points de secondaire, euh, les primaires, de les emmagasiner très très vite T1, T2, T3, parce qu'on va pas se mentir, c'est une liste qui va être amenée à mourir, hein, qui, va, qui va décéder, vous allez finir en lambeaux, mais si vous avez engrangé assez de points pendant la partie, bah, vous la gagnez. Alors, le pack de 20 acolytes, on va en parler un petit peu, puisqu'il n'est pas à prendre la légère pour le joueur Kul'Gen cool Stealer et pour l'adversaire qui les affronte. On va voir qu'à mon sens, c'est pas un pack qui est très polyvalent euh, et, euh, et qui nécessite un petit peu de doigté à l'utilisation, comme globalement tout le codex Kuljane cool Stealer d'ailleurs. Alors, en termes de, de coûts en points, on est sur un pack qui vaut 220 points avec euh, 20 PV. Euh, Il bénéficie de l'augmentation résilience via l'alchimiste et, euh, et son petit bonus de, de début de partie. Et, euh, et nonobstant le fait d'être heureux, donc ils ont leur pain à, à 5+, plus. Et en plus de ça, euh, on leur a payé 4 canons sismiques qui est une arme de tir assez intéressante avec lequel on va pouvoir faire un peu de dégâts et qui va demander à l'adversaire de, de, de se méfier quand même de ce, de ce pack là. Je rappelle aussi qu'on lui a payé l'augmentation euh, de planification magistrale qui va nous permettre d'arriver à plus de 3 pouces de l'adversaire et non pas à plus de 6 ou à plus de 8 comme le reste des unités du codex. On est cependant sur une unité qui coûte cher, on va pas se mentir, 220 points c'est un pack assez conséquent et sur lequel on va garder toujours un esprit de trade et de notion de scoring. C'est-à-dire que l'unité n'est pas là pour arriver, tuer un truc, euh, voire ne pas le tuer d'ailleurs parce qu'on va se rendre compte que finalement en termes de stats ça tue pas non plus tout et n'importe quoi. Euh, donc il va falloir bien garder cet esprit-là et ce pack-là il va falloir le jouer avec doigté. Alors, en termes d'utilisation de points de com, bah, clairement, on a deux euh, points de commandement deux, deux stratagèmes différents à utiliser qui sont un point de com chacun. Euh, le premier va être le fait de pouvoir passer euh, ces armes industrielles qui tirent sur un adversaire à moins de 12 pouces. puis C'est le cas vu on arrive à moins de 3. Euh, qui vont pouvoir euh, bénéficier si on tire sur une unité qui a, euh, qui a un marqueur, euh, un marqueur euh, feu croisé qu'on va mettre évidemment avec le nexus sur la cible qu'on veut avoir et bien on va pouvoir la considérer comme exposée, donc un plus à un la ce qui veut dire que nos armes euh, sur nos petits gars qui ont une CT de 4 sont arrivées avec armes lourdes, donc pas CT 5 avec le petit token du Nexus, on le plus 1 la touche, vont passer CT4, donc on va toucher à 4. Euh, et donc ça veut dire qu'en gros, qu on va générer la moitié des touches. Et après ça, on va pouvoir utiliser un autre stratagème qui va nous permettre de rajouter plus 1 au dégâts des armes industrielles. Euh, ce qui va passer les, notamment les canons sismiques de dégâts 2 à dégâts 3. Ça peut être intéressant selon les cibles. Il y a vraiment un petit calcul à faire selon les cibles. Voilà, voilà les stratagèmes qu'on peut utiliser là-dessus. Euh, globalement, hein, si, si on devait résumer très rapidement, on va avoir 32 tirs de fusil à pompe. Les fusils à pompe à force 4 sans PA, bah forcément, c'est bien contre des unités qui ont endu 3, c'est très bien, en du 4, c'est bien et qui n'ont pas des grosses saves. Alors euh, j'ai pris quelques exemples, typiquement euh, les guerriers nécrons, euh, 32 tirs de fusil à pompe, ça tue 5 guerriers nécrons. Voilà. C'est pas, enfin euh, ça tue, après il y a les protocoles, hein. donc euh, en vérité ça tue pas 5 guerriers nécrons. ça en tue 3. Donc, euh, donc les guerriers nécrons déjà ça commence à être une cible compliquée pour les fusils à pompe, euh, puisque euh, 32 tirs vont tuer, vont tuer 3, allez, voire 4, euh, voire 4 guerriers, ce qui est vraiment pas ouf. Et euh, vraiment, les bonnes cibles, on va dire, ce sont les unités, euh, l'infanterie légère, hein, du fusil à pompe, donc euh, faible sauvegarde et faible endurance. Alors là, j'ai que ça, mais on pense évidemment à d'autres unités, à un type Drucari. Les petites unités cordon, euh, toutes ces, ces figurines-là, c'est des cibles intéressantes. Attention, méfiez-vous quand même des stratagèmes qui permettent de buffer la sauvegarde, de donner une sauvegarde de couvert, de mettre des moins 1 à la touche. Ça, les néophytes vont pas aimer. C'est pour ça que je vous dis que c'est une unité qui est très très dure à jouer. Au final, les néophytes, qui peut être très très efficace, mais qui va nécessiter du doigté parce qu'au niveau du trade, elle va être dure à gérer. Pour les canons sismiques, bah globalement, c'est pas du tout les mêmes cibles que euh, les fusils à pompe. Euh, les canons sismiques, euh, globalement, on ne va pas aimer euh, ce type de châssis. Euh, typiquement, le Dreadnought Black Templar en du 7, réduit les damage 1, 1 vue à 5. Les canons sismiques, euh, le lui feront, donc les 4 canons sismiques, dans la mesure, en plus, où on a utilisé un token du Nexus, où on a utilisé euh, le stratagème pour avoir la position exposée et le plus 1, aux dégâts, on va s'être positionné de façon à avoir au moins la reroll des As à la touche avec le, le Primus, là ce qui n'est pas le cas, mais donc on va, on va sacrifier quelques tirs de, fu de fusil à pompe pour faire tirer un cordon et aller capter l'aura du Primus, ça c'est indispensable. Euh, donc même dans toutes ces conditions-là, on se rend compte que sur un, un châssis Black Templar, comme ça, un vue à 7 réduit le damage de 1, ce qui est assez, on va dire, et puis surtout un vue à 5 ce qui est assez régulier maintenant dans la méta, on se rend compte qu'en fait on, fait on fait peu de PV, on fait, on fait 6 PV. On fait 6 PV en tout et pour tout. Donc, si cette unité-là, elle aurait tiré tout complet, hein, les fusils à pompe, les canons sismiques là-dedans, les fusils à pompe enlèvent 3 PV là-dessus et les canons sismiques en enlèvent 6, ça fait qu'on fait 9 PV. Donc, en termes de trade, en gros, on a utilisé une, une unité à 220 points et elle a enlevé 9 PV à une figurine qui en vaut 185. Donc, c'est pas intéressant. Donc, vraiment, il y a une réflexion à avoir sur les cibles. Euh, eux, euh, les canons sismiques... Force 6, avec le, le, le buff de position exposée, on va aller chercher la blesse à 2+. Donc c'est intéressant sur de l'endu 5, voire de l'endu euh, 6, pardon, ce qui va nous permettre de passer de la blesse à 4+, à la blesse à 3+, là c'est intéressant. Euh, méfiance aussi avec les unités qui sont capables de réduire les damage, parce que euh, le damage 3 c'est cool. Mais, euh, mais quand ça passe à 2, euh, c'est beaucoup moins drôle. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a un petit calcul à faire, méfiez-vous. Donc c'est pour ça, moi, c'est une unité. En fait, les armes de tir, euh, donc les 4 armes de tir, euh, sont vraiment pas l'intérêt principal de cette unité. Pour moi, l'intérêt principal de cette unité, c'est le fait d'avoir une unité Objectif Sécur avec 20 PV, Finopaina 5 qui est capable de se projeter n'importe où sur la table, de contrôler les objectifs, de faire des trucs chiants. Voilà, donc pas de sacrifice de cette unité dans cette liste, c'est important. Euh, engranger du primaire, ça par contre, c'est beaucoup plus cool, engranger du secondaire, faire ce genre de choses-là. Voilà vraiment comment, comment je jouerai ce, ce pack de, de néophytes, qui est absolument stylé, qui a été peint par, euh, par Creative Charlie d'ailleurs. Alors là où les néophytes eux ont vraiment besoin d'avoir de, des cibles bien particulières, c'est pas le cas euh, du pack d'acolytes avec euh, les foreuses. Alors, c'est euh, une unité qui, là, pour le coup, s'inscrit dans le codex comme étant capable de défoncer à peu près n'importe quoi au vu de la mécanique de la foreuse hein, qui, qui outrepasse le, la, la notion de blessure. Donc, on pense évidemment à toutes les physiologies transhumaines, etc., qui sont très embêtantes sur les jets de blesses. Et surtout, qui outrepasse aussi la notion de réduction de damage puisque c'est une arme qui va faire un damage mais qui va faire des blessures mortelles sur des 6 à la touche. Donc, c'est très, très cool. Donc, typiquement, si on prend juste les 6 foreuses, alors là, c'est des disqueuses, je suis désolé, j'avais pas de foreuses, mais si on prend juste les 6 euh, foreuses sur un drain out, on va garder le drain out Black Templar, un vu à 5, réduit la mèche de 1, hein, voilà. On va se retrouver avec, euh, on va se retrouver avec, donc, euh, nos, nos, normalement, 12 attaques de foreuses, indispensable pour le coup, hop, de passer, euh, le plus un touche. Avec le patriarche pour passer à 18 taquets de foreuse, ça, ça fait plaisir. 18 taquets de foreuse, on s'assure aussi d'avoir, euh, quand on doit, on doit saigner une cible juteuse, d'avoir son petit cordon et d'aller capter la reroll des as à la touche, parce qu'on va avoir un 3 plus à la touche, euh, reroll des as, donc ça veut dire que statistiquement sur 18D, on va faire 3-6. Avec la reroll des as, on peut escompter un quatrième. Donc ça, ça reste aléatoire. Mais on, on, on, on parle de stats, on va être, on va être sur 3-6, ce qui veut nous générer 6 euh, blessures mortelles net, euh, voire 8 si on fait le quatrième 6. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, on va avoir eh ben, entre 12 et 13 touches. Donc on va, avoir, on va imposer à notre adversaire 12 à 13 sauvegarde PA-4. Donc sur une avue à 5, euh, en gros, on va, faire, euh, on va faire entre 8 et... Euh, et 9 PV à notre adversaire, euh, selon moyennant les, les sauvegardes qui sont faites. Donc sur un Drain Out comme celui-ci, on a vu à 5, hein, on, on va faire 8 à 9 euh, PV net Et on va faire 6 à 8 Mortal Wounds Donc en gros, sur un Drain Out comme celui-ci à 13 PV, euh, à, à dans quel cas on peut aussi rajouter, hein, si en termes de stats on est bas, on a aussi, c'est un, un pack de 15. Hein, donc on a les attaques quand même des petits camarades derrière, qui ne sont pas négligeables. Hein. Euh, on peut escompter euh, défoncer un, un Drain Out assez aisément sans mettre trop trop de ressources hein. euh, voilà Là, on, a, on, a, on est venu chercher le radryroll du Primus et on a passé notre petit sort le plus d'une attaque et on est bon voilà, et ce qui est intéressant avec euh, les acolytes, c'est que on passe très bien sur de nombreuses cibles, euh, sur du Terminator, sur du pack massif aussi, hein, même si on, pack, si on passe sur un pack de 20 euh, guerriers nécrons, ça fonctionne très bien euh, sur, euh, aussi sur des, bah, forcément sur des custodes qui vont avoir euh, la possibilité de faire des physiologies Transhumaines, etc euh, bah c'est pareil hein, on va outrepasser tout ça, et c'est super intéressant donc le pack, le pack d'acolytes en foreuse est vraiment, vraiment très très cool à jouer et, euh, et l'adversaire ne peut pas passer Outre. surtout comme on l'a dit hein, dans, dans la présentation d'armée euh, ce pack là il charge à 3d6 donc euh, charge à 8 et 3d6 c'est plutôt stable le pack d'aberrant on en parle euh, très brièvement. Globalement, vous connaissez le principe de cette unité. C'est comme une unité qui est tank. On hein, du 5, 3 PV, fill no pain à 5 grâce à, à Toto qui est là. Euh, donc, euh, ça leur donne un aspect tank. Il leur manque une petite invulnérable. Je trouve c'est dommage sur ce codex. Ça, ça, pour 30 points de la figurine, ça en aurait fait vraiment une unité intéressante avec euh, une invue à 5. Mais, euh, mais c'est dommage, c'est pas grave. Euh, par contre, ce qui est intéressant, en les jouant en twist elix, euh, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un stratagème qui leur donne plus une attaque mais qui réduit les attaques à damage 1 donc c'est cool parce qu'en fait on va avoir une unité euh, qui est une des seules à pouvoir faire du damage 3 au corps à corps donc il va vraiment très très bien taper le stratagème pour le coup qui va permettre de passer le plus 1 en force à la mêlée sur les armes industrielles leur est vraiment pas utile euh, donc euh, le plus 1 en force ici n'est vraiment pas utile donc on, est on tape déjà très très fort avec eux euh, en revanche pouvoir avoir la latitude de se dire soit j'envoie du gros dégât sur des, cibles, bah, sur des cibles élitistes, soit si je tombe sur des trucs de masse eh ben, je, bah, je, je rajoute une attaque et euh, je passe en damage 1 c'est cool, euh, parce qu'on a, a un pack de, de 9 aberrants on a un pack de 9 aberrants qui balance donc bah, 2 attaques par tête. Si on passe le sort ça fait 3 attaques, si on passe le strat ça fait 4 attaques. Euh, le, le sergent lui passe à 5 attaques. Donc, euh, donc ça, ça balance quand même pas mal de taquets. Euh, qui vont toucher à 3 avec la petite reroll. Alors eux ce qui est cool c'est qu'ils sont sur table. Donc, euh, donc voilà. Par contre ils vont pas bénéficier, j'allais dire une bêtise, parce qu'ils n'ont pas le mot-clé corps. Donc ça va être un peu plus galère pour leur faire bénéficier de, de la reroll. Euh, on peut aller éventuellement chercher la reroll des 1 à la blesse grâce au planificateur méticuleux, hein, l'adaptation magistrale, euh, mais moi j'ai souvent tendance à l'utiliser dès le T1 sur le pack de Steeler que j'envoie en missile donc, euh, donc voilà, euh, maintenant c'est un pack qui est résistant, qui est résilient qui est assez fort, attention au moral sur cette unité là parce que c'est un moral de 7 et quand vous commencez à perdre 2 figurines et que vous faites un test de moral et que ça commence à piquer euh, bah, quand vous perdez au moral des figurines à 30 points c'est toujours embêtant donc attention pareil, encore du doigté pour pour jouer cette unité-là, euh, mais euh, qui vraiment offre autre chose que ce qu'offrent les acolytes, les néophytes et, et, et les unités du codex. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de cette première vidéo présentation de liste autour du codex culte Gen Steeler et de ma liste du moment euh, Twist Elix. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez voir plus de ce type de format, n'hésitez pas à l'exprimer avec ce bon vieux compteur de pouces bleus. Pour le prochain opus, je vous proposerai de vous présenter ma liste Necron euh, sur, euh, sur une base avec toutes les nouveautés que nous ont proposé la Data Slate ainsi que le dernier Chapter Approved. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Creative Wargame et je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les seigneurs de guerre